« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. » Il est temps de rendre la République aux Français, apporter justement une note d'espoir et dire que oui, le monde du travail peut reprendre le pouvoir en France. Les machines, ce que vous faites ici, ça vous appartient et nous placerons cette usine sous la protection de la République. Faisons gagner ces idées, donnez du poids à la candidature que je porte pour qu'elle crée la surprise. Gardons l'espoir, jusqu'au bout, tout est possible.